Comment profiter de la récession pour s'enrichir en 2023 Effectivement, pendant cette situation de crise, il est possible pour toi bah, de tirer ton épingle du jeu et de te démarquer de la masse. Te démarquer de la masse afin de pouvoir prospérer, te bâtir un patrimoine en saisissant les opportunités qui vont se présenter à toi dans les prochains mois, voire dans les prochaines années à suivre. Si c'est un sujet qui t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier conseil que je vais te partager va bah, littéralement te permettre de passer à un autre niveau. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est basé au Cameroun, à Douala, pour te tourner cette vidéo. On a pour ambition de dépasser les plus de 100 000. Donc, si tu veux faire partie du mouvement et de savoir comment on va t'enrichir dans cette situation je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, activer la cloche des notifications et surtout laisser un commentaire et surtout partager cette vidéo. Donc Comment s'enrichir dans une situation comme celle-ci Et laisse-moi te parler un peu ben, de mon expérience, de mon humble expérience et surtout de l'expérience que j'ai pu avoir d'autres personnes. Et euh, voilà, on est dans une situation à l'avant, dans le sens où il voilà, y a l'inflation, tout est à la baisse. Et dans très peu de temps, je vais te faire une vidéo où je vais t'expliquer comment j'ai perdu pas mal d'argent de ces deux dernières années, sans autant paniquer, dans le sens où je sais que ben, je vais pouvoir rattraper le tir, surtout dans cette période qui s'en vient, dans le sens où ben, il va y avoir des opportunités à saisir qui vont me permettre de m'enrichir sur les projet 心臟 Comment profiter de cette situation C'est que tout est à la baisse. On a l'inflation qui est au plus haut, les taux d'intérêt qui sont également au plus haut et pas mal d'entreprises ferment leurs portes. Pas mal de personnes se séparent de leur propriété parce qu'elles n'arrivent pas à payer faute de moyens également à cause des taux d'intérêt qui sont élevés. Donc ça fait qu'il y a pas mal d'opportunités qui vont arriver sur le marché. Donc il est possible pour toi également d'en profiter. Mais maintenant, comment en profiter et pourquoi en profiter dès maintenant alors que la plupart des personnes vont te dire qu'il faut rester chez soi, il ne faut pas prendre de risques, il ne faut pas voilà, investir, etc. Sachez une chose c'est que c'est dans des périodes de crise. Comme c'est que la plupart des millionnaires vont se faire. Je me suis fait moyen de ça quelques années par quelqu'un qui a fait fortune dans l'hôtellerie et dans l'immobilier, qui m'a souhaité la chose suivante. Il m'a souhaité de vivre une période de crise parce que c'est dans les périodes de crise que lui-même particulièrement s'est enrichi. Et il ne me souhaitait que ça devait dire que voilà, c'est sûr que. Lorsque la crise va arriver, tu vas perdre de l'argent. J'ai perdu des centaines de milliers de dollars ces deux dernières années. Je n'ai pas souvent partagé, mais c'est le cas. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas gagné d'argent. J'ai gagné plus d'argent que je n'ai perdu bien évidemment, mais j'ai perdu quand même euh, des centaines de milliers de dollars sur, je pourrais te dire facilement euh, du 300 000 dollars que j'ai perdu sur ces deux dernières années à cause d'investissements qui ont peut-être mal tourné. Mais j'ai quand même dû aussi gagner beaucoup d'argent. En tout cas, je me suis enrichi année après année. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant pour toi de pouvoir saisir l'opportunité qui s'en vient C'est que tous les paramètres sont au rouge. Maintenant, tu vas avoir deux types de personnes. Tu vas avoir des personnes qui vont paniquer, et qui vont se dire je ne passe pas l'action. Et par contre, tu vas avoir des personnes qui vont se dire c'est le moment, c'est le moment pour moi de sortir du c'est le moment pour moi de faire ce que les autres ne font pas. C'est le moment pour moi d'aller à l'encontre de ce que la plupart des personnes font. Et comment se préparer par rapport à ça. Ceux qui vont pouvoir saisir les opportunités en 2023, ce sont les personnes qui ont accès au liquide. C'est-à-dire, le plus liquide tu seras, le plus tu pourras saisir les opportunités. Pourquoi Parce que tu auras une force de frappe que la plupart des personnes n'ont pas. Le fait d'avoir une force de frappe, c'est-à-dire d'avoir des liquidités, que la plupart des personnes n'ont pas, va te permettre également d'avoir un pouvoir de négociation beaucoup plus élevé face au vendeur qui sera en face de toi. Le fait également d'avoir une situation comme celle-ci va permettre de filtrer. Pourquoi Parce que beaucoup de personnes ne vont pas investir en se disant que ce n'est pas le bon moment d'investir. Donc, il y aura de moins en moins de compétition vis-à-vis peut-être des acheteurs et même vis-à-vis -vis des banques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes se disent qu'il ne faut pas faire du crédit parce que les taux d'intérêt sont élevés. Moi, je me tue à dire chaque semaine où on fait des bouts de camp que demander du crédit, même si le taux d'intérêt de vos bon marges de crédit sont élevés, ça ne veut pas dire que les taux d'intérêt vont baisser par la suite. Mais imagine, demain, tu débloques 200-300 000 dollars ligne de crédit. Même si le taux d'intérêt aujourd'hui est de 10-15%. Qu'est-ce qui veut dire que dans un an, tu ne pourras pas négocier les taux à la baisse Peut-être en 10-15%, le taux d'intérêt va peut-être passer à, je sais pas, 4-5%. Mais au moins, tu auras les liquidités prêtes. Le jour J où tu vas pouvoir saisir les opportunités. Ceux qui auront le plus de liquidités pourront saisir les opportunités. Maintenant, comment avoir accès à plus de liquidités Laisse-moi te dire dans cette vidéo qu'aujourd'hui, quel que soit ton emploi, si tu es salarié, si tu m'écoutes et que tu es au Canada, si tu es résident permanent il est possible pour toi d'aller chercher l'équivalent de plusieurs, je dis bien plusieurs années de salaire en seulement quelques mois. Ça pour laquelle on a développé développer un bootcamp dans le cadre de notre mouvement anti-récession. Quoi le mouvement anti-récession Le mouvement anti-récession, c'est le fait d'appliquer des stratégies qui vont à l'encontre de la masse, c'est-à-dire le fait d'appliquer des stratégies qui vont te permettre d'être prêt du jour J. le fait d'appliquer des stratégies qui vont te permettre de débloquer des liquidités, c'est-à-dire des punitions pour tirer sur tout ce qui bouge au moment où tu devras saisir des opportunités. Le moment de cette c'est quoi C'est des personnes qui vont se dire, OK, on va profiter du fait que le marché soit en veillant pour acheter à rabais et attendre que le prix rehausse et revende par la suite. Le moment de cette c'est des personnes qui se disent que voilà, il y a des taux d'intérêt, mais je veux quand même avoir accès aux liquidités pour être prêt. C'est des personnes qui se disent que je ne vais pas attendre d'épargner pendant des années. Et je vais acheter le temps que j'aurais mis à épargner pour pouvoir accéder à des liquidités dès maintenant. Acheter le temps, c'est quoi C'est payer de l'intérêt. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, ça coûte de l'argent d'avoir du crédit ça te coûte combien de temps d'épargner ce même montant Ça te coûte combien d'impôts pour avoir ce montant-là en épargne Je te donne l'exemple de 100 000 Pour avoir accès à 100 000 d'épargne, pose-toi la question de combien d'argent imposé tu es obligé de gagner avant qu'il te reste 100 000 sur ton compte de banque. Alors que avoir accès à un, un crédit de 100 000 ça va te coûter quoi Entre 5 et 10 d'intérêt. Est-ce que épargner 100 000 te coûte 5 à 10 Épargner 100 000 pour quelqu'un qui gagne 200 000 ça lui prend la moitié. Épargner 100 000 en vrai, ça te prend 200 000 dollars Donc, il faut que tu gagnes 200 000 avant d'avoir 100 000 sur ton compte de banque. Ça que, bien évidemment, ton 200 000 tu ne vas pas que l'épargner, tu vas le dépenser parce que tu vas t'envoyer, etc. Et Donc, ça te prend facilement 2-3 ans avant d'avoir 100 000 Alors que tu peux avoir accès à 100 000 dès à présent en appliquant les bonnes stratégies. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a lancé ce mouvement anti-récession pour combattre la crise qui s'en vient et pour être parmi les personnes qui pourront tirer leur épingle du jeu dans les prochaines années. Ça ne sera pas passé, bien évidemment. Il y aura des périodes de doute, il y aura des périodes d'oxygène, il y aura de la pression, Pour moi, ça va avoir le coup. C'est la raison pour laquelle on a lancé ce mouvement pour accompagner uniquement les plus déterminés à passer au travers de cette position parce que ça va être dur, ça va être dur. Et ça va être plus dur pour les personnes qui ne passent pas à l'action parce que les personnes qui se disent OK, j'attends mon salaire, etc., bon courage. Ça va être dur pour les personnes qui vont passer à l'action, oui, mais à la fin, les résultats seront. On a accompagné des milliers de personnes, il y a des... Milliers de de personnes. C'est-à-dire tous les jours on reçoit des messages, merci, on a pu débloquer tant, merci, on a pu faire si ça. Même des personnes qui ont juste regardé cette chaîne YouTube que je remercie d'ailleurs en personne. Il y a des personnes qu'on a accompagnées littéralement, qui travaillent avec moi. Aujourd'hui, j'accompagne plus de 120 personnes tous les jours que je coach personnellement à lever des fonds et à investir en immobilier. J'accompagne des centaines de personnes également à lever des fonds en vue de faire peut-être autre chose, Donc, au moins d'avoir cette équipe. Parce que pendant cette période de récession, si tu n'as pas accès à des liquidités, ça peut être très compliqué pour toi. C'est la vérité. Si tu n'as pas accès à des liquidités, tu as moins de choix. Quand tu as des liquidités, tu as le choix. Tu as même le choix de les dépenser si tu veux, même si je ne t'encourage pas à ça. Tu as le choix de dépenser tout ton argent si tu veux, même je ne t'encourage jamais à faire ça. Mais au moins, tu as le choix. Quelqu'un qui n'a pas de liquidités n'a pas de choix. C'est la raison pour laquelle, si tu veux faire partie du mouvement, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous. On organise des événements tous les mois qui sont déclinés de deux façons. Tu as un premier événement, on va t'apprendre comment débloquer les liquidités et tu as un deuxième événement on va t'apprendre comment investir ces liquidités là ça peut être dans l'immobilier ou ça peut être dans un projet qui cœur. libre à toi maintenant de choisir ce qui te convient le mieux mais au moins tu auras le choix nous on t'offrir d'avoir le choix cette année en 2023 donc je t'invite à regarder le lien juste en dessous tu auras toutes les informations nécessaires et en toute transparence à l'issue de ces événements tu te verras offrir potentiellement un accompagnement pour qu'on puisse travailler ensemble sur les 6 à 12 prochains mois afin de t'amener au sommet comme je te l'ai dit, j'ai eu un parcours en immobilier, j'ai eu un parcours en financement créatif, j'ai eu un parcours en business. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, j'ai gagné des, des combats, j'ai perdu des, des combats également, j'ai gagné de l'argent, j'ai perdu de l'argent. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les deux, trois prochaines années qui s'en viennent, comme j'aime dire, on verra qui est qui. <rire> on verra qui est qui parce que seuls ceux qui passeront à l'action auront des règles. Clairement, clairement. J'attendais ce moment depuis longtemps et on va être prêts avec toutes les personnes qui m'ont et que je remercie pour votre confiance. On va être prêt pour tout défoncer en 2023. Tu likes, tu partages cette vidéo, tu laisses un commentaire. On se retrouve très prochainement. C'est Florent de Gouba, investisseur. A très bientôt. Ciao.